Aussi longtemps qu'il le faudra, et aussi longtemps que cela sera nécessaire, ça ne veut pas dire intégrer immédiatement l'Ukraine, hein, Jean-Louis Bourlang Ah non, ce sont deux choses différentes. Eh oui euh, D'abord, l'aide que nous apportons à l'Ukraine pour qu'elle oui. recouvre euh, sa souveraineté sur le territoire qui lui est internationalement reconnu, ça c'est une chose et d'autre part, parce qu'elle l'a demandé, sa volonté répondre à sa volonté d'intégration, qui est un processus qui est sur un autre rythme, qui mobilise d'autres logiques, et qui doit effectivement être prise en compte, parce qu'on voit bien que ce combat que mène l'Ukraine, c'est un combat qui engage en profondeur les valeurs de toute l'Europe. Donc il y a là quelque chose qui est devenu beaucoup plus pressant beaucoup plus urgent mais euh, la réalisation euh, prendra du temps et, et, et surtout il faut pas euh, il ne faut pas s'en inquiéter il ne faut pas s'en inquiéter il faut il faut marcher vers l'intégration en prenant en faisant ce qui est nécessaire pour pour que cette intégration soit réussie, c'est une affaire à long terme. Voilà, c'est une affaire à, à, à long et terme. Et nous allons revenir sur les conditions euh, euh, qui sont toujours posées lorsqu'un pays euh, veut adhérer à l'Union Européenne, mais euh, l'Ukraine fait le forcing, là. jean bon Non, je ne crois oui. pas que l'Ukraine fasse le forcing, tout d'ailleurs, elle ne peut adhérer qu'à partir du moment où la situation oui. euh, militaire et internationale est, est rétablie. Elle est simplement, c'est la distinction entre la oui. candidature et l'adhésion est très pertinente. Euh, on l'a adhérée. Comme candidate, ça veut dire qu'elle est éligible Elle est à l'Union Européenne, qu'elle fait partie de la famille. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'elle puisse être, devenir membre euh, immédiatement. Mais j'insiste oui. sur un point. Oui. Euh, euh, en réponse, les, les Français sont, ont toujours été, vis-à-vis -vis de tous les élargissements, réticents dans un premier temps. Il y a un réflexe pavlovien en France qui est de oui. dire... On est bien entre nous. Si l'Europe se limitait à la France, à l'Allemagne et au Benelux, et Ça à Italie, serait on serait parfait. On a été oh contre oui. l'Espagne, on a été contre le, le Royaume-Uni, on a été contre l'Europe de l'Est, et puis après, on s'y fait. Mais, euh, là, donc, le, le, il faut pas. c'est un point de départ, si vous voulez, le, les, les, oui. les 52-48, et je trouve qu'il est intéressant de voir, car c'est assez nouveau, que sur ce plan-là, nous sommes, comme vous l'avez dit, nous sommes synchrones avec l'opinion allemande. Ça, c'est une, une nouveauté. C'est une nouveauté. Oui. on est toujours, on traîne beaucoup mais plus de que les Allemands. Jean-Louis Bourlange, Donc, euh, oui, euh, il y a des pays réticents, les Pays-Bas pour des raisons financières, la France et l'Allemagne aussi. Non, mais il y a des pays prudents, oh, a des pays prudent, qui sont ouais. attachés qui sont attachés au oui. bon fonctionnement de l'Union Européenne, oui. telle qu'elle s'est construite depuis le 9 mai 1950, sous la houlette de Jean Monnet, oui. etc., sont évidemment très soucieux que cet élargissement mais... ne se traduise pas par une dilution. Et là, l'exemple de la Pologne et de la Hongrie nous oui. inquiète, parce que nous avons beaucoup d'admiration pour les Polonais, mais on voit bien qu'ils ont... Euh, insidieusement, et même officiellement, remise en cause une partie, euh, des, du pacte qu'il ait, notamment, oui. la fameuse suprématie du droit, la supériorité du droit communautaire, qui est inhérent à un bon fonctionnement de l'Union européenne. Donc, ce que nous, ce que nous, ce qui est essentiel, ce qui est essentiel pour que l'Ukraine réussisse son, son intégration, c'est pas qu'elle devienne riche. Euh, on, on a, on a, on, on est capable d'accueillir des pays qui ne sont pas riches. C'est d'une part qu'elles prennent de très sérieuses mesures, ce qui est dans le, dans le, le programme de Zelensky contre la corruption, notamment la modification de, de, de, de la clé de voûte du système judiciaire, qui est actuellement beaucoup trop, euh, beaucoup trop lié à un ancien régime oligarchique. Ça c'est absolument fondamental, tant que vraiment euh, le toit, la, la toilette n'aura pas été faite euh, sur, dans, oui. en grande largeur. Et puis, et puis deuxièmement, qu'on se mette d'accord, qu'on accepte, euh, car c'est une des conditions qui a été posée il y, y a déjà 40 années oui. par les, le, le, le, les critères de Copenhague, qu'on se mette d'accord pour que l'Union Européenne soit elle-même capable d'accueillir. Vous ne pouvez pas fonctionner à l'unanimité si, euh, si vous, a fait, vous faites venir un tas de gens qui ne sont pas toujours d'accord, à, à ce moment-là, les nouveaux venus vous paralysent. C'est ce que c'est de faire Orban à bien des égards. Il dit non, je m'oppose. Non seulement je ne veux pas pour moi, mais je vous empêche de oui. vous les autres. Et ça, on ne le veut pas. Donc il y a, il y a tout un travail qu'a posé d'ailleurs le chancelier, le chancelier allemand dans son discours à Prague, euh, et, et qui correspond oui. à ce que pense Emmanuel Macron. Il y a un travail d'approfondissement de, de, de, institutionnel qui est la clé de l'élargissement. Bien, Nous vivons cette histoire en ce moment. L'Union européenne doit-elle intégrer l'Ukraine le plus rapidement possible On a vu les, les difficultés. Alors, regardons euh, Jean-Louis Bourlange. Euh, L'Ukraine euh, a beaucoup d'efforts à faire hein, avant d'entrer dans l'Union européenne. Réformes structurelles, on parlait de corruption, meilleure démocratie parlementaire, il faut des élections libres, il faut euh, je ne sais pas moi, euh, euh, il, il faut des médias euh, parfaitement indépendants. Il y a – Beaucoup de conditions. Oui, une, une adhésion c'est le programme de Zelensky, de même qu'en Moldavie, c'est le programme de la présidente de Moldavie. Ce sont des gens qui sont justement, c'est pour ça qu'il y a une dynamique, oui. ce sont oui. des gens qui sont porteurs au sein d'un pays qui n'est pas habitué à, ce, à cette oui. liberté que vous décrivez, qui n'est pas habitué au pluralisme, qui n'est pas habitué à que des que médias pluralisme... indépendants. Là, ce sont des gens qui sont au pouvoir et qui sont porteurs de tout ça. Pas... Et c'est pour ça qu'il y a une énorme dynamique. – Oui, il oui. y a une énorme dynamique, vous avez raison, mais on a un peu de tendance… Bah. L'agresseur est russe, personne ne remet ça en doute. Mais on a un peu tendance à, France à un peu, en France et, pas, et ailleurs en Europe peut-être, à fermer les yeux sur la réalité ukrainienne. Je veux dire par là une justice qui n'est peut-être pas encore tout à fait indépendante et des médias qui ne sont pas très indépendants non plus. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'Ukraine oui. n'a pas du tout achevé sa, sa oui. mue démocratique. Simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle l'a déclenché, on va dire à Maïdan, enfin un oui. peu avant, mais en tout cas à Maïdan, et c'est justement là-dessus qu'elle s'est accrochée avec oui. la Russie. Ce que n'a pas accepté la Russie, c'est que le destin de l'Ukraine puisse ressembler à celui d'une démocratie européenne, alors mmh. que ce que voudrait Poutine, c'est qu'elle ressemble au destin de la Biélorussie. Et, et, et c'est là, là où il y a vraiment deux camps. Il y a oui. le camp de la démocratie et nous sommes, nous sommes dans la même dynamique. Alors ensuite, vous posez le problème du rythme le plus tôt possible, on verra. Mais ce qui, ce qui est essentiel, c'est de marcher dans la même direction. Et effectivement, il ne faut pas faire, là vous avez tout à fait raison, une adhésion au rabais en, oui. en, en, en sacrifiant des, des enjeux fondamentaux en termes de lutte contre la corruption, en termes de liberté, en termes d'acceptation... Oh les règles du jeu au, européen. Au, au nom de la guerre, en quelque sorte. Au non, nom mais... du sang, je dirais. Au nom du sang, je pose la question, parce que c'est une question que beaucoup se posent. Est-ce qu'au nom du sang, on doit faciliter l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne au, au, au, hum. nom du, au nom du sang, on, on doit, au nom du sang, comme pour reprendre votre expression, oui. on doit défendre, aider l'Ukraine à se libérer, oui. c'est une guerre on dit est-ce que l'Ukraine veut la paix est-ce qu'on veut la victoire, l'Ukraine veut la libération, au sens où nous entendions ce mot en 1945 la libération de l'Ukraine et là on doit payer pour ça, on doit donner des armes, on, a, on doit euh, f euh, f euh, organiser des sanctions, et elles sont parfois, elles sont parfois coûteuses, oui. on doit faire des efforts importants, constants, durables, et c'est ça. Ensuite, l'adhésion, c'est autre chose, oui. la... mais il faut bien voir aussi une chose, c'est oui. que l'Ukraine, en adhérant à l'Union Européenne, euh, va donner une dimension géopolitique nouvelle au projet européen. Le ouais. projet européen, ça a été un projet d'échange, de, de progrès économique, de modernisation, de coopération, mais la politique, c'est autre chose. La politique, c'est aussi la confrontation, la défense des valeurs, l'exigence de réciprocité par rapport à des partenaires qui nous veulent du mal. Et toutes ces valeurs-là, elles sont contenues dans la résistance ukrainienne. Ouais. Donc je crois qu'il y a un enrichissement du projet européen par l'Ukraine qui est possible. Alors il y a des questions non. qui fâchent après. En attendant, Jean-Philippe Dubrul est donc avec nous et veut aussi apporter sa pierre oui, à notre que, discussion, que, si que je on parle, dire. Allez. On parle de l'adhésion, oui. mais encore faut-il pour qu'elle se fasse ah, oui. que les hostilités cessent. On l'a évoqué tout à l'heure. Pour, ah bon pour pour revenir, Il faut que les hostilités cessent ou pas bah, je ne vois pas comment on pourrait organiser euh, euh, l'adhésion à l'Union européenne. En guerre. Hein, on, a, on a fait ça avec Chypre. Hein, on a fait aussi voilà. Chypre. Ah, oui, c'est vrai. En guerre, vrai. Bon, et, et, et, et on a vu qu'on a vraiment eu de très gros difficultés. Quoi, hein. oui, on a fait n'importe quoi. C'est pour ouais. ça d'ailleurs qu'il faut aider aussi. Bah, parce oui. que aider l'Ukraine à récupérer sa souveraineté, c'est faciliter l'adhésion. Et oui. ça, je ne vois pas comment on peut, oui. on peut raisonnablement oui. avec les, les informations dont on dispose oui. euh, prévoir une, une donner une date précise pour la, la fin des hostilités. En oui. réalité, euh, pour qu'il y ait pour qu'il y ait un accord, pour qu'il y ait un accord, il faut bon, c'est clair, vous ne pouvez pas sur une situation équilibrée comme elle est militairement actuellement vous ne pouvez pas trouver des interlocuteurs l'Ukraine ne peut pas on dire peut pas. vous avez euh... raison est-ce qu'aujourd'hui compte tenu de la situation militaire équilibrée sur le terrain est-ce qu'aujourd'hui il est possible d'ouvrir des négociations et eh si je dis non vous êtes d'accord avec moi ou pas non moi je, je dis je dis effectivement que c'est bah, bah, quel impossible quels seraient les termes est-ce que vous croyez' qu par exemple, imaginons qu'en 1915 oui. en guerre avec l'Allemagne on dit bah, écoutez on va ouvrir les trucs l'Allemagne occupe la Picardie, le Nord ouais. Pas-de-Calais, la Jasperet, etc. On va vous laisser ça, on va garder le reste de la France. C'est évidemment inacceptable, équivalent pour Zelensky. Il ne peut pas accepter qu'une partie de son territoire, il a été envahi, il est l'objet d'une agression et à l'inverse, euh, oui. vous n'imaginez pas que Poutine puisse dire, ben bah voilà, il y a voilà. eu 200 000 morts, euh, ouais. j'ai fait tout ça, une opération militaire spéciale, on arrête, on rentre tous chez nous. Donc, l'évolution, elle, elle ne peut venir que de deux choses, soit, et là nous n'avons... Hein, Déséquilibre personne, militaire... Per, euh, enfin, soit un changement de pouvoir en, en, en Russie, ça, oui. personne n'y compte contrôle oui. rien, etc. Je suis bien incapable de dire si c'est possible ou pas. Et personne si n'est possible. Et de sinon, être le capable rapport de, le de le force, et le rapport de force, il peut évoluer dans les deux sens. Oui. Soit les Ukrainiens peuvent être, avec un effort considérable des Russes, peuvent être battus et obligés d'accepter des conditions épouvantables. C'est ce qui nous est arrivé en 1871. Oui. Face aux Prussiens, on, on a perdu l'Alsace-Lorraine parce qu'on avait perdu... La guerre, bah, soit à l'inverse euh, une, une une victoire de libération de l'Ukraine qui libère notre territoire, le, le Donbass Don et la Crimée. Et à ce moment-là, euh, euh, bah, Poutine oui, qui dit oui, bah ça, ça on est, on, on est obligé. Oui. Donc il y aura forcément, euh, de ce point de vue-là, non pas une victoire totale. Il, mais, il y aura discussion. Quand il y aura le rapport de force le rapport de aura changé. Tout ouais. le fait que nous devons continuer à aider l'Ukraine. <rire> Est-ce que l'Ukraine dans l'Union Européenne serait un cheval de troie américain en Europe qui veut répondre ouais. je, je Jean-Louis je, je, Bourlange. Je, je, je, je crois. Ouais. Donc, écoutez, je crois que le, le, la solidarité entre l'Ukraine et, et les états unis est évidente. La solidarité des états unis avec l'ensemble de l'Union Européenne est évidente. Ce que nous avons vu à travers cette querelle, c'est oui. le maintien, le rétablissement de ce lien transatlantique fondamental qui a d'ailleurs accompagné d'un bout à l'autre depuis 50 la, la création de l'Union Européenne. Nous avons bien vu que la la profondeur stratégique de la défense européenne, c'était l'Atlantique. Alors effectivement, ce que, dit, ce que dit la France, elle le dit depuis longtemps, elle l'a dit avec De Gaulle, elle le dit aujourd'hui avec Emmanuel Macron, ce que dit la France, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire de cette situation parce qu'on ne sait pas ce que demain les États-Unis feront. Euh, et effectivement, quand on voit, euh, par exemple, ce qu'a fait Trump et Trump n'est pas, mmh. pas mort politiquement. Mmh. C'est pas ce qu'il va devenir, mais il est pas mort politiquement. Oui, mais... Il y avait une, une, il y avait la crainte d'une, d'un abandon euh, de, de, leur. Euh, Trump était quelqu'un qui considérait que son adversaire, c'était l'Allemagne. Euh, un compétiteur économique, etc. Donc, ce que nous disons, nous Français, c'est qu'il faut renforcer le pôle européen de sécurité. Mais nous rencontrons euh, et, et même même les Polonais, même les Baltes, qui sont extrêmement pro-américains, ils étaient très conscients il y a un an et demi avant cette affaire ukrainienne oui. que les États-Unis dérivaient vers autre chose, <rire> s'occupaient bah, des Chinois, et des qui risquaient de leur demander Chinois... de s'entendre avec les gens